Nous avons vu euh, dans la précédente vidéo que euh, le combat est le seul combat à être mentionné dans la bible c'est le combat de la foi dont paul parle à timothée que tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience et il exhorte aussi euh, jude exhorte aussi les croyants à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Donc notre combat, celui que nous ne pouvons pas, que nous ne devons pas éviter, c'est le combat de la foi, c'est ce combat spirituel là, ce combat de la foi en gardant la bonne conscience et, je l'avais dit, la conscience n'est pas dans une dimension morale, la bonne conscience c'est la conscience de la présence de Dieu qui nous a promis d'être avec nous tous les jours, cette conscience de la présence de Dieu en nous, tabernacle dans l'homme, c'est-à-dire Christ en vous, l'espérance de la gloire. Ephésiens 6 nous parle de la lutte, comme nous l'avons vu, et ce n'est pas le mot « combat » qui est employé, mais le mot « lutte ». Et euh, pour pouvoir résister, pour pouvoir lutter, nous avons besoin de, de nous revêtir de cette armure de Dieu, c'est-à-dire l'armure qui appartient à Dieu, et c'est ce qui va nous permettre de résister et de tenir ferme. Lorsque nous sommes venus à Jésus-Christ et que nous l'avons accepté comme notre Sauveur et que nous l'avons aussi, aussi reconnu comme notre Seigneur, en général c'est un petit peu plus tard, euh, il faut bien saisir ce qui s'est passé dans le, la dimension spirituelle. C'est que lorsque nous sommes venus à lui, nous sommes entrés dans une alliance de sang. Euh, avec le Seigneur Jésus-Christ, qui est le médiateur de la nouvelle alliance. Dans une alliance de sang, en fait, les partenaires d'alliance, euh, et vous en avez un exemple avec l'histoire de David et Jonathan, euh, c'est très clair, les partenaires d'alliance vont échanger leurs vêtements et leurs armes. Et en quelque sorte, Dieu nous a donné ces ses vêtements de guerrier, il s'appelle l'éternel des armées, et il nous a donné aussi ses armes. C'est ce qui est énuméré dans Ephésiens 6. Donc en clair, lorsque nous sommes revêtus de l'armure de Dieu, c'est-à-dire l'armure qui appartient à Dieu, nous ne combattons pas, mais nous résistons et nous nous fortifions en Dieu, et en la puissance de sa force relisez Ephésiens 6. En quelque sorte, c'est un, une lutte pour maintenir les droits de Dieu. En fait, l'objectif de l'armure de Dieu, c'est de nous permettre de vivre concrètement son alliance dans notre vie de tous les jours. Nous lui avons donné, quand nous sommes venus à lui, nous lui avons donné nos haillons ce sont des champs que nous... Des, des cantiques que nous chantons, euh, et il nous a donné, en général, on ne parle que de la robe blanche. On oublie simplement que Dieu, c'est l'éternel des armées. C'est donc un guerrier, c'est le, le général-en-chef, j'irais dire, et il nous a donné son armure, sa plus belle, ah, sa plus belle, euh, euh, comment dire, euh, son plus bel habit d'apparat. Euh, le cortège triomphal, nous en parlions aussi, en Colossiens 2,15, le cortège triomphal a été euh, surassé, en quelque sorte, hein, à la résurrection du Seigneur, c'est ce qui s'est passé. C'est un cortège triomphal, il a vaincu, Satan est vaincu, Jésus-Christ est le vainqueur, et c'est avec, j'irais dire, une armure d'apaha, un, un, un, un uniforme d'apaha, nous sommes donc dans un partenariat d'alliance avec l'Éternel des armées. Il nous a donné son armure, que nous revêtons non pas pour combattre, mais pour attester de l'autorité qui est la nôtre, de la puissance qui est la nôtre, en délégation d'autorité, en quelque sorte, et pour faire euh, valoir les droits du Seigneur face à l'ennemi qui cherche à nous euh, nous agresser, nous, nous dominer, nous intimider C'est Jésus Christ qui a remporté la victoire Alors nous n'avons aucune victoire supplémentaire à ajouter Contre l'ennemi qui est vaincu Nous avons simplement à lui rappeler sa défaite Nous avons à maintenir et affirmer effectivement la victoire de Jésus Christ dans nos vies en restant tout simplement dans son repos, revêtu de cette armure qui atteste à la fois de l'autorité, que euh, l'autorité spirituelle que Dieu nous a déléguée, et qui atteste aussi de la puissance au nom de Jésus-Christ. Donc la méthode de Dieu est aux antipodes de ce que nous avons l'habitude de penser. La victoire, nous l'avons dans l'Alliance Nouvelle Éternelle en jésus christ et il faut bien réaliser que c'est seulement la vérité qui nous rend libres, Jésus-Christ est la vérité, s'il a gagné la victoire, qu'est-ce que nous avons à combattre derrière lui Rien nous sommes, nous sommes son cortège triomphal, nous sommes des plus que vainqueurs, et nous allons maintenant faire valoir tous les droits du vainqueur euh, sur la terre, c'est ça, détruire les œuvres du diable. Dans le combat de la foi, dont parle Paul, il y a un vainqueur et un vaincu. Le vaincu étant tous les doutes et tout ce qui s'oppose à la foi qui doit mourir. Parce que sinon, la foi ne peut pas vaincre. Il ne peut pas y avoir un « no man's land ». C'est un vainqueur et un vaincu, un vivant et un mort. Alors, dans le combat de la foi, lequel suis-je Suis-je là euh, celui qui a remporté la victoire Et c'est mon combat donc, c'est moi qui dois faire mourir les actions de la chair pour que la foi prévale. Tandis que dans la lutte contre les puissances de méchanceté, qui sont dans les lieux célestes, 6, on peut dire qu'il y a des protagonistes. Moi, je suis dans le camp du vainqueur, j'ai euh, euh, l'uniforme du vainqueur, j'ai l'autorité du vainqueur, je représente le vainqueur. Alors, qu'est-ce que je vais montrer dans cette lutte Simplement, la force de résistance qui m'anime, car je suis fort en Dieu. Je suis au-dessus de ces puissances de ténèbres qui doivent plier devant l'autorité déléguée que Jésus-Christ m'a donnée. N'oublions pas qu'il vit en nous, Christ, l'espérance de la gloire. Donc, vraiment, il ne faut pas... Euh, euh, confondre cette lutte d'Ephésiens 6, cette lutte spirituelle, et euh, le combat de la foi, le seul combat qui soit mentionné dans la Bible, le bon combat de la foi dont parle Paul. J'espère donc à avoir été clair. Hein, euh, dans le combat de la foi, il y a une fin à tout combat. Le combat contre mes doutes, il y a un moment donné où mes doutes doivent tomber. Dans le combat de la foi, je suis un vainqueur si je crois ce que Dieu dit. Et je suis vaincu si je mets en doute sa parole. C'est pour ça que c'est un, un combat, nous sommes exhortés à, à le vivre ce combat. Et mon combat n'est pas le combat de mon voisin. Nous avons chacun notre propre combat, et c'est moi qui maintiens, qui combat pour maintenir ma confiance en Dieu, cette confiance inébranlable. C'est un vrai combat quand en fait les, les évidences naturelles sont là et que je décide de ne croire que ce que Dieu dit et non pas ce que mes yeux voient. Dans euh, la lutte contre les puissances de ténèbres, de méchanceté qui sont dans les lieux célestes, on peut dire qu'il y a des protagonistes. Alors, euh, dans, dans une lutte, et euh, on le voit dans le, le sport, hein, euh, bah, les protagonistes s'opposent et ils doivent chacun résister. Ça va durer un certain temps, mais à un moment donné, le vaincu, de toute façon, va euh, tomber au sol, les épaules contre le sol, il est vaincu. Peut-être qu'il se relèvera encore et puis recommencera un autre spectacle de lutte, mais encore une fois, il faudra qu'il soit vaincu. Donc, en fait, dans la lutte, je maintiens fermement ma position dans une situation qui est gagnée d'avance. Parce que Jésus-Christ a déjà remporté la victoire. Je ne combats pas, mais je résiste. Et je résiste. Je rappelle simplement, en quelque sorte, à ces puissances de ténèbres qui cherchent à harceler. Hein, C'est le, le lion rugissant qui rôde. Eh bien, je, je rappelle à ces puissances qu'elles ont été simplement vaincues à la fois. En conclusion, dans le combat de la foi, ma responsabilité est engagée et je me dois d'être un vainqueur. Tandis que dans la lutte contre les puissances, je suis un vainqueur en Jésus-Christ et je me dois de faire respecter cette victoire dans ma vie. <rire> ne nous trompons pas de combat et luttons avec toute l'armure de Dieu. Entre le combat et la lutte, en fait, il y a une différence de positionnement et aussi une différence de responsabilité. Le combat de la foi se situe, en quelque sorte, pour moi, dans ma pensée, dans mes émotions, pour maintenir ma foi pleine et entière en la parole de mon Dieu, c'est-à-dire dans ce que Dieu dit de façon claire à mon cœur, à ma vie. Dieu parle. Tandis que, en fait, la lutte, c'est simplement une attitude de résistance face à l'ennemi dans cette certitude que de toute façon il est vaincu et il n'a aucun droit légal à faire valoir. Donc, lorsque nous sommes revêtus de l'armure de Dieu, c'est pas pour le combat de la foi, c'est pour la résistance face aux puissances de ténèbres. Et revêtus de cette de cet uniforme, de cette panoplie euh, qui vient de Dieu, eh bien nous ne combattons pas mais nous résistons, nous nous fortifions en lui. Donc l'objectif en fait de cette armure de Dieu qui nous a été donnée, c'est de nous permettre de vivre finalement concrètement cette alliance qui est établie entre lui et moi dans notre vie de tous les jours. Paul dit bien, au verset 11 de Ephésiens 6, de se revêtir de cette armure complète de Dieu, afin que vous puissiez tenir ferme contre les artifices du diable. C'est ça ma lutte. Alors, j'aimerais voir avec vous quelques mots, qui sont en particulier à ces chapitres. Euh, L'expression, vous puissiez tenir ferme, qu'on peut rendre en aussi par... Cela, que vous soyez rendu capable de. Et le mot grec « capable », c'est « dynamis », c'est-à-dire qu'il va signifier une, une habileté explosive ou encore une force, une puissance dynamique. On pourrait traduire la phrase euh, d'une autre façon, par exemple, euh, « de telle sorte que vous puissiez avoir une puissance incroyable, explosive, comme de la dynamique, de la dynamite. » Paul, en quelque sorte, nous rappelle que nous sommes équipés, en revêtant toute l'armure de Dieu, d'une puissance explosive et dynamique qui vient bien sûr de Dieu, et qui, cette puissance, elle est sous notre commandement, c'est-à-dire sous notre autorité, c'est-à-dire sous l'autorité que le Seigneur nous a donnée. Et cette puissance « d'unamis, qui a donné « dynamique » en français, est si forte, euh, « que lorsque nous marchons, revêtus pour la première fois par exemple de notre vie de toute cette armure de Dieu, alors nous sommes équipés non seulement, écoutez bien, pour confronter notre ennemi, lui rappeler sa, sa, sa défaite, mais aussi pour le poursuivre plutôt que d'être poursuivi par lui. C'est-à-dire que nous devenons des agresseurs face à notre ennemi Satan parce que cette puissance, cette dynamite de Dieu, est placé sous notre autorité et notre décision. Et là, on a un exemple euh, dans la Bible qui est, qui est clair. C'est l'histoire de David. Hein? David, qui est un jeune homme seul, qui monte contre le Philistin au nom de l'Éternel des armées. Pendant 40 jours, ce Philistin avait été capable d'outrager, en fait, les troupes rangées d'Israël, qui étaient le peuple de Dieu, et puis qui étaient une grande armée. Et ce jeune homme qui est simplement revêtu de toute l'armure de Dieu, remporte tout seul la victoire au nom du Dieu d'Israël. Mais il a bien sûr dû refuser d'abord l'armure naturelle du roi Saül. Ce que je, ce que je veux, voudrais vous faire comprendre, c'est que l'armure de Dieu, cet uniforme de Dieu qui est complet, c'est en quelque sorte Christ que nous avons revêtu. C'est au nom de Jésus-Christ que nous allons dire à Satan, tu es vaincu et je ne te permets pas de faire ci, je ne te permets pas de faire ça. Je, je, je te rappelle que tu es vaincu à la croix, tu n'as aucun droit. Et c'est ça en fait, cette résistance face à l'ennemi qui revient et qui essaye d'opprimer, d'oppresser, d'entraver. Il essaye seulement, il est, un, il est comme un lion rugissant. Donc, Paul dit, c'est pour ça que vous soyez rendu capable de tenir ferme contre. Nous avons donc la dynamis de Dieu, être rendu capable de. Il y a un autre mot qui a donné euh, l'expression de tenir ferme, qui vient du grec, en fait, « sténaïe ». Et ça veut dire littéralement être planté face là. Vous savez, les deux pieds là, bien… Bien planté en terre et on est face Et là, euh, Paul fait référence au, en fait au soldat romain Qui se tenait toujours très droit Bien planté, les épaules rejetées en arrière Le torse bombé, la tête parfaitement dans l'axe Les yeux regardant au loin C'est l'image d'un fier soldat C'est l'image d'un vainqueur, tout simplement Confiant dans sa force et dans l'autorité qui émane de lui Parce qu'il appartient à cette armée romaine Qui dominait le monde et Il est donc sans peur « Car personne ne peut lui marcher dessus, il se sait invincible et plein de courage. » C'est l'expression « sténaï ». Ça dépeint exactement, en fait, comment nous, nous apparaissons dans le royaume spirituel lorsque nous avons revêtu l'armure de Dieu. Cette armure nous donne une position de vainqueur invincible. Bien sûr, c'est l'armure de Dieu qui appartient à Dieu. C'est son armure. Donc, il n'y a aucune raison à ce que nos vies soient dans la défaite. Nous sommes équipés pour avoir nos vies libres et éloignées de tout ennemi qui tenterait de nous asservir. Alors nous pouvons marcher dans la confiance et la hardiesse, la tête haute, le torse bombé, car nous sommes revêtus de toute cette armure de Dieu. Elle ne nous appartient pas son armure d'alliance, ce sont ses vêtements à lui qu'il nous a donné dans le cadre de, du partenariat d'alliance. Euh, J'aimerais faire une parenthèse. Lorsqu'on lit l'histoire du fils prodigue, et que le père qui euh, l'attendait depuis longtemps le voit arriver, va, va l'accueillir sur le pas de sa maison, sur... Euh, dehors, il est encore dehors, et il va demander qu'on lui, euh, qu'on revête son fils de sa plus belle robe. Avez-vous jamais pensé quelle était la plus belle robe que le père de ce fils prodigue pouvait avoir Qu'est-ce que c'était que sa plus belle robe C'est la plus belle robe du père qui va revêtir, couvrir les plaies et les haillons du fils. Et quand il va rentrer dans la maison, avec cette plus belle robe du père, qui était donc la robe d'apparat, c'était comme une robe royale, c'était la plus belle robe. Il n'y en avait pas de meilleure. Elle appartenait au père. Et c'est celle-là qu'il va, qu va mettre, qu'il va faire mettre sur le fils, il va revêtir le fils de cette robe qui lui appartient, qui est sa plus belle robe. C'est-à-dire que le père lui-même était habillé moins bien que le fils, en quelque sorte. Et cette plus belle robe qui appartient au Père, c'est ce que Dieu nous a donné dans le, par dans le partenariat d'alliance. Nous lui avons donné nos haillons et lui nous a donné, alors ce qu'on aime bien chanter, une robe blanche, je pense qu'il nous a donné beaucoup plus qu'une robe blanche. Il nous a donné la plus belle robe qui soit, le plus beau vêtement, ce vêtement que finalement Adam et Ève devaient avoir en Éden, qui cachait leur nudité et ils ne l'apercevaient pas. Je referme ma parenthèse. Il y a donc euh, aussi dans le mot sténa » et le mot grec dont on a parlé qui veut dire euh, euh, être planté face à, c'est-à-dire c'est ce qui a donné tenir ferme, que vous soyez rendu capable de tenir ferme contre. Il y a euh, quelque chose de remarquable parce que ce mot, lorsqu'il est utilisé dans un sens militaire, signifie « Maintenir une position d'importance stratégique dans un champ de bataille. » Je répète, dans le sens militaire, Stena, il veut dire « Maintenir une position d'importance stratégique dans un champ de bataille. » Alors, pourquoi c'est si important de comprendre ce sens Eh bien, parce que nous avons la responsabilité de tenir ferme dans tous les champs de bataille que nous rencontrons dans notre vie sur Terre. C'est simple. Est, on, on est tout le temps dans, dans ce mot de résister. Point. Point. Résistez avec fermeté, persévérez jusqu'à la fin. Vous savez, si vous persévérez pendant dix ans et que dix euh, ans et une minute, la victoire arrive, si vous persévérez jusqu'à dix ans, mais que vous ne persévérez pas pour dix ans et une minute, et vous perdez tout. Donc si Dieu nous a appelés, nous a donné une mission spéciale à faire dans le corps de Christ, alors, nous devons nous tenir debout et fermes et maintenir notre position stratégique jusqu'à ce que la mission soit parfaitement accomplie et terminée. Et c'est vrai que nous rencontrons là euh, l'opposition du diable qui ne veut pas que nous puissions obéir à l'appel de Dieu et accomplir la mission qui, que Dieu nous a confiée. Alors, bah, il transforme ça en champ de bataille. Et il va essayer toujours de nous détourner de cela. Alors, rappelons-nous, tant que la mission n'est pas finie, c'est-à-dire, la bataille gagnée doit être maintenue en Christ. Nous devons rester debout, tenir ferme, maintenir ce que Dieu nous a confié afin que sa volonté s'accomplisse sur la terre. Nous, avons pas à déterminer, nous, nous devons nous déterminer à ne pas lâcher l'ennemi d'un centimètre. Déterminer à ne pas lâcher l'ennemi un centimètre de terrain. Ça, c'est notre responsabilité. Nous n'avons pas à combattre pour gagner la victoire, la, la victoire, la bataille elle est gagnée, la guerre est gagnée, en quelque sorte, en Christ c'est fait, nous n'avons rien à ajouter. Mais nous, nous avons à rester debout, à tenir ferme, à maintenir ce que Dieu nous a confié, pour que sa volonté s'accomplisse sur la terre. N'oubliez pas, c'est la prière du Notre Père, c'est la prière du Notre Père que le Seigneur Jésus lui-même enseignée à ses disciples. Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Shalom, à la prochaine fois.